Good morning, Ridanisra on the name of Lelechmat Abramodra ben Tsakvefani, Dvora, David ben Fortunamus Alfetna, Dvora Bat Esther, ainsi que Leofat Abram Noah, et Rachel Pearl Si vous aussi des gens minutes éternelles. Nous studions ma secret on commence à traduire directement dans Mishnah avec Aïcha, celui qui va marier une femme, mais dans le sens qu'il va la fiancer, on va expliquer tout de suite, en Nedarim, mais il pose comme condition, je te fiance sur la condition que tu n'as pas de Nedarim. Et après coup, Nedarim, en fait on reste qu'elle avait plein de Nedarim, elle ne faisait que de faire des Nedarim. Eh bien, c'est Kidushin. Le mariage qu'on a fait s'annule. Mais ça, c'est que à condition qu'on avait fait que les Kidushin. Par contre, Imkna s'il l'a marié, il a fait la Kupa, Venim, c'est quoi la Nedarim Et qu'après, il réalise qu'elle qu avait des Nedarim, alors, Tesechelobuktuva, il devra la divorcer quand même, lui donner un guet, mais sans Ktuba. Et on commence à expliquer un petit peu mieux. Les fiançailles, on a déjà expliqué plusieurs fois, peut-être des dizaines de fois déjà, mais je le répète tout le temps, que Kidushin. On avait deux pour marier une femme, on faisait Kidushin et Nisuin. Kidushin, c'est quand on donne la bague et on acquiert la femme. Dès lors, la femme, ça s'appelle une femme mariée, dans le sens où si jamais elle a un écart avec quelqu'un, elle est la cible de mort, parce que c'est une femme mariée. Mais malgré tout, il a fait que la partie, le contrat acquisition du mariage, mais il ne pas encore sa femme pour vivre avec elle. Elle restait en général chez son père, il venait à le voir comme une fiancée. C'est juste que, comme ce qu'on fait aujourd'hui à notre époque, les fiançailles, sauf que nos fiançailles, ils engagent en presque rien. Et ouais, et si toutefois, la femme, elle, elle, elle, la, la fiancée, elle va avoir un écart avec quelqu'un, elle n'aura rien de grave, d'accord Elle sera pas facile de mort, si n'est pas une femme mariée. Alors qu'à l'époque, ça l'était. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté de faire ces kidushin parce que laisser une femme, dans une période longue, qu'elle est chez son père, et aller savoir comment ça va se passer après et tout ça, pourquoi faire On a su, supprimé ce, ce minagre-là, qui était trop dangereux en fait. Il y avait, il y avait des, des périodes où ça devenait un peu plus frivole. Et ça allait voir ailleurs, et puis vous imaginez bien, c'est des femmes mariées, euh, voilà quoi. Donc, du coup, on, fait les, on, fait, on a arrêté ces Kiddushin, on fait les Kiddushin le soir du mariage, on fait les deux, les deux étapes, on amène deux verres de Kiddush, on fait la première fois les, les Kiddushin, le mari il donne la bague, et puis après, on commence les brachot et ils vont s'isoler, et ça devient la Krupa. D'accord Je reviens sur notre Mishnah. Là, on va parler maintenant d'une quelqu'un qui est mari, une femme, mais qui veut pas. On a deux cas deux, de figure dans la Mishnah. On a kidu, les, les Nedarim. Et les moumines. C'est la deuxième partie de la même chose, mais c'est le même principe dans les deux. Un homme qui marie une femme à condition qu'elle n'ait pas de Nédarim. Ils ne pas pas voir, comme on avait expliqué, une femme qui fait des Nédarim, c'est très grave, c'est très embêtant. C est, c est, ça, ça peut. Khazushalom. Bah, avant Nédarim, ils peuvent avoir les enfants qui vont mourir à cause de ça, même si jamais elle fait trop de Nédarim et qu'elle ne respecte pas. Il n'a pas envie, il a envie d'avoir une femme tranquille, peinarde, gentille, pas kiffer, des, qui s'interdit des trucs. Ouais. Il veut de la tranquillité à la maison. Donc, du coup, il pose comme condition clairement moi je me marie avec toi, mais à condition que tu n'as pas de nédarim. Et après, il se marie avec elle et il découvre qu'elle a des nédarim. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est le même principe, à condition qu'elle n'a pas de défaut physique, des moumines, un moum, un défaut. Et de nouveau, même principe une fois qu'il se marie, il réalise qu'en réalité, elle a des défauts. Et après, on va se mettre à parler jusqu'à la fin du chapitre sur les défauts des femmes. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de définir d'abord quelqu'un qui pose un. Une condition, si je vous achète j'achète ce stylo, de, de, à condition que euh, qu'il euh, qu pleut demain, et demain il ne pleut pas, la vente s'annule, d'accord Toute action qu'on fait avec une condition, si la condition s'annule, n'est pas respectée, et eh bien l'acquisition le le, le, le, s'annule. Selon ce principe, celui qui marie une femme, à condition qu'elle n'ait pas des cheveux verts, et qu'en fait elle a des cheveux verts, et eh bien la, la, la vente s'annule, d'accord C'est normal, on a posé une condition, c'est clair. Là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, on a un mari qui pose une condition générale. La condition que tu n'es pas des Nédarim, parce qu'il n'a pas envie d'avoir une femme qui fait des Nédarim. Et qu'en fait, il se marie avec elle et qu'il découvre qu'elle a des Nédarim. Qu'est-ce qu'il devra faire Alors, la Mishnah est séparée en deux étapes par rapport au Nédarim. Première étape, c'est si juste juste fait des kidushin avec une condition, et qu'il découvre qu'en fait, que la femme a des conditions. Et ben, comme toute acquisition, tu fais avec condition. Si la condition n'est pas tenue, n'est pas remplie. La vente s'annule et la femme n'est pas mariée, elle reste chez son père. D'accord Il n'y a pas besoin de lui donner un guet. Ça, c'est la première partie de la Mishnah qui me dit Amekadesh Attaisha, celui qui veut faire les Kiddushin d'une femme, Almena Tchenale nedarim, à condition qu'elle n'ait pas des vœux, qu'elle n'ait pas de fait de, des Nedarim. Benim Tsoa le nedarim, une fois qu'il se marie qu'elle réalise qu'elle avait des Nedarim, qu'il a fiancé, j'insiste, eh bien, Enam Kudachet, elle n'est pas fiancée. D'accord Parce qu'elle a fait une acquisition avec condition, la condition n'est pas tenue, tout s'annule. Par contre, Knasastam, parce qu'une fois qu'il a fait des kidouchines, les fiançailles, il a posé la condition. Après, six mois après, huit mois après, un an après, ils disent, « Allez, ça y est, on va commencer à se marier, on va faire les chevabachot, la choupa. » Quand il fait la choupa, il pose aucune condition. Il sort avec elle, il commence à vivre avec elle. Troisième jour de chevabachot, il réalise qu'en fait, il tombe sur son petit calepin, où elle écrit les 97 Nédarim qu'elle fait à va." Donc, là, il ne veut pas, il a posé, il devra, il pourra divorcer sa femme, mais il devra divorcer sa femme en lui donnant un guette. On ne va pas dire que ça s'annule. On va expliquer pourquoi tout de suite. Donc, d'abord, je traduis que stam il a marié, sans préciser. Venim Tsoua, la Nédarim. Et quand après coup, il a marié, c'est là, il a marié, il a fait la Khoupa. Puis Nassastam, c'est qu'il l'a fait rentrer chez lui. Ça, ils ont fait la Khoupa. Venim Tsoua, la Nédarim. Et après coup, donc il réalise qu'elle avait des Nedarim, et eh bien, Tetsé, chez l'Obiktouba, il devra la faire sortir. Ça veut dire, lui donner un guet. On n'a pas dit Enam et ou Enam et Koudeshet. Non, Tetsé devra la libérer avec un get, mais chez bas mais sans lui écrire une ktuva, sans lui donner la, la, la, la dot de la de la la, je vais dire la rançon, la. Sans lui donner la ktuva, d'accord Sans lui sans lui donner ce qui est l'engagement. Pourquoi Alors on explique qu'est-ce qui se passe Alors on a dit, toute acquisition que je fais avec condition, si ça n'est pas tenu, ça s'annule. Alors là, on a fait la condition que qu l'année d'arim. J'ai fait la condition que. Euh, peu importe ce que je lui dis. D'accord Et elle ne respecte pas la condition, en théorie, ça devrait s'annuler. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, là il y a quelque chose de particulier qui s'est passé, c'est que j'ai fait ensuite la roupa sans reposer la condition. Alors sur ça, hein, il, y en a, il y a la gamin qui explique, je me le question, mais en tout cas, ce qu'on a apporté ici, la vie de rave, nous dit qu'en fait, qu'à partir du moment où il a fait la choupa sans reposer la condition, alors on soupçonne, on suppose plutôt, qu'il a peut-être annulé la condition. Un homme a la possibilité de marier une femme, de faire n'importe quelle action avec, un, avec une condition, et puis après de décider d'annuler la, la condition. Et, le, le, et en fait, c'est justement, là, où on va supposer que peut-être qu'il a marié la femme en annulant ensuite la condition. Il a décidé en fait de la remarier. C'est vrai que la première fois, je t'avais posé une condition. Mais la deuxième fois, finalement, quand je suis marié avec toi, je me dis, bon. C'est pas à cause de... Au début j'espérais qu'elle avait fait un tnaï de ne pas faire des... Elle, a pas fait un... elle avait pas fait un éder de manger du chocolat, disons. Et puis euh, finalement, quand je me marie avec elle, je me dis bon, on va pas... Je vais pas me mettre à vivre avec une femme pendant trois semaines, un mois, et après réaliser qu'en fait elle a mangé du chocolat, et qu'à cause de ça, c'est pas ma femme, et j'ai vécu avec une femme euh, sans engagement marié de marital quoi, c'est pas, pas, pas propre, c'est pas pur. En, Adam, Ose, Beilato, un homme ne veut pas entretenir des rapports avec une femme. De manière euh, dévergondée, euh, comme une, une Beyla Znout, une, un rapport de Znout, de, de, de prostituée, si je peux dire, que, sans, sans, sans cadre. Donc en fait, on va, on va supposer qu'à cause de ce souci d'avoir un rapport avec une étrangère sans, sans que ce soit sa femme, peut-être qu'il a réellement annulé les nedarim comme ça, ça reste sa femme. De ce fait, peut-être qu'il a annulé, peut-être qu'il a pas annulé. Dans le doute, donne quand même un guette, parce qu'il n'est pas question de permettre cette femme à se remarier. À la libérer sans lui donner un guette, mais tu ne lui donnes pas la cloua. D'accord C'était clair Maintenant, précision importante. C'est qu'en fait, dans notre Mishnah, là, on parle qu'il a, a fait. Il a juste posé comme condition, à condition que tu n'aies pas des Nédarim. Mais il n'a pas précisé quel Nédarim. Et sur ça, la elle va nous dire, c'est que si elle a fait des Nédarim qui sont très bloquants. L'histoire du chocolat que je vous dis, c'est des bêtises. On parle d'une femme qui a dit qu'elle ne va pas manger de viande, qu'elle ne va jamais boire de vin, ou qu'elle ne va pas mettre des beaux habits. C'est des choses qui vont porter préjudice au mari. C'est ce qu'on appelle des nidre innu où la femme elle souffre elle-même, elle se retrouve avec une femme qui est toute la journée en train d'être triste ou net parce qu'elle ne sait pas manger comme il faut, elle ne elle sait pas se lâcher. Alors là, non, mais si jamais elle a fait un neder de ne pas manger des, ne pas manger des mars, bon, c'est pas grave, elle mange des KitKat, d'accord bon, C'est pas, pas la fin du monde, c'est pas, pas sur des petits nidarim que ça, ça s'amène d'accord, à condition qu'il n'a pas posé une condition explicite. C'est-à-dire à condition que tu n'as pas fait de neder, que tu manges des KitKat, et qu'après elle a. Elle a, elle a réellement fait le néder, dans ce cas-là, t'a posé, tes explicité, t'as Mais là, dans notre Mishnah, on parle d'un cas où elle a fait un, une condition générale. À condition que tu n'es pas des nédarimes. J'ai pas envie d'avoir une femme, en fait, qui est triste ou nette, qui est renfermée sur elle-même, qui ne veut pas se lâcher et profiter du monde. Alors là, sur ça, on va s'intéresser à savoir quel type de néderime elle a fait. Comme il nous dit de Bartel-Noura, qu'elle qu va, qu va faire néder, qu'elle va pas manger de viande, qu'elle va pas boire de vin, qu'elle va pas s'habiller avec des habits de couleur. D'accord C'est clair On continue. Même principe maintenant avec « Almena che en bamoumine », il la fiance d'abord la femme à condition qu'elle n'ait pas de défaut. Après on va expliquer c'est quoi les défauts. « Venim se ou et en fait, une fois qu'elle a marié il réalise qu'elle a des défauts. Elle a une déchette elle ne sera pas mariée. Ça, elle ne sera pas fiancée. Kidushin, c'est que c'était la partie fiançaille. Mais par contre, « Knasa si Stam » Si c'est marié, « Stam » sans repréciser au moment du fiançailles, du mariage, de la choupa, qu'il insiste que la condition que t'ai posée au moment du fiançailles elle est encore en vigueur ici, Venim en fait, il s'avère qu'elle a des défauts, eh bien Tse il devrait quand même la libérer en lui donnant un guet, mais sans lui donner ou pas, il ne devra pas payer la dette, la dot, qu'il s'engageait, parce que, nouveau, même principe. Peut-être qu'en réalité, c'est vrai, a priori, il aurait voulu se marier avec une femme qu'elle lui assure qu'elle n'a pas de cicatrices sur les mollets. Bon, il a posé la condition, elle avait des collants, il ne pouvait pas voir, et, euh, et donc, du coup, il a posé la condition. Après, finalement, il se marie, Réalise qu'en réalité, le lendemain du mariage, elle se lève, elle n'a plus de col à la maison et réalise qu'elle a une grosse cicatrice. Alors là, on va dire de nouveau, quoi, à cause d'une cicatrice, tu vas, tu vas entretenir un rapport avec une femme, pas dans le cadre de mariage, c'est pas digne. C'est sûr que N, Adam, Osebe, il a tombé la Probablement, tu as annulé le Tu as annulé le, la condition et tu lui es. D'accord Puisque tu as pas précisé. Si tu as précisé explicitement, alors tu as précisé. Mais sinon, non. Alors, mais sinon, on ne va pas dire que c'était à ce point-là. Euh, c'est tu as de au moment du la choupa. Alors, tu as repris, mais si tu n'as pas reprécisé, on va supposer que peut-être que tu as vu. D'accord Ça, c'est d'abord pour les. De manière générale, c'est quoi des, des, des moumines, des défauts Maintenant, kolamine, la Mishnah conclut en disant sur quel défaut tu te fondes. Kola moumina Poslin, Bakoanim, tous les défauts qui invalident les Koanim pour faire la vodar ou de Tem Guidash, Poslin vanashim, ils invalident aussi la femme. Soit et tout sort, je ne les ai pas en tête, mais c'est genre, par exemple.. Genre, il y a, bon, bien sûr, il y a un membre en plus, un membre en moins. En fait, elle avait un doigt de pied supplémentaire, un doigt de pied manquant, toutes sortes de choses comme ça. Il y a comme ça, il y a, il y a les, les, tous les momines qui sont écoanimes, elle le à il nous dit encore, il y en a même encore d'autres qui sont encore plus dérangeants pour une femme, qui en a encore plus en réalité. Pour vous donner une idée, c'est une femme qui, est, qui a des odeurs dans un monde naturelle de transpiration très forte, de réattraper d'odeurs d'haleine très forte Ou, ok toutes sortes d'odeurs qu'elle peut dégager, ou bien une verrue avec des, des poils, d'accord un, un poireau. Un poireau, Benktana, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ça dépend en fait. Après, on s'intéresse à savoir dans quel endroit il est, s'il est dans un endroit plus ou moins dévoilé. Il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut savoir, ce sera précisé dans les Mishnah plus loin, parce que du coup, on va se mettre à parler des, des Moumines pour les prochaines Mishnah des défauts. Mais une précision importante c'est que c'est qu'on parle que d'un défaut qui n'était pas forcément visible depuis le début. On apprendra dans la dernière, dans la Mishnah tête plutôt, non, chrète, on apprendra plus de conditions exactement pour préciser sur quel type de, de, de défaut on parle. Si c'est quelque chose qui était visible en plein milieu du nez, alors tu ne peux pas te marier que tu te dis ah mais j'avais pas vu qu'elle avait un, un gros poireau sur le nez. Mais quoi, tout le monde qui la voit, elle le voit, elle l'a pas caché, elle ne peut pas le camoufler. Donc si tu l'as vu, alors on va dire que tu l'as accepté. C'est-à-dire, dit, à condition que tu n'aies pas de défaut, mais ce que tu vois, tu vois, tu vois qu'il est là. Donc, c'est sûr que tu n'as pas eu d'intention de la marier à condition qu'elle n'ait pas ce défaut, puisque tu vois qu'elle a le défaut. Donc, c'est sûr qu'en fait, on va parler que de moumine de défaut qui était dans un endroit un petit peu caché, sur les pieds, sur les... sur les, des membres un peu cachés, sur son bras, qu'elle qu avait des, des manches constamment. Alors là, là, il y aura une, son, sa condition qu'il aura posée, elle sera effective. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Salah.